Nous recevons sur ce plateau avec un grand plaisir le président de l'Union sociale libérale, avocat également, maître Abdelaitine. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Euh, bonjour Fatou et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, Maître, l'actualité politique est marquée surtout par euh, la mise en place du F24 et le dialogue, nous démarrons par le F24. Qu'est-ce qui a motivé euh, la décision de l'USL, votre parti, de prendre part à cette organisation Ce qui a principalement motivé notre organisation à être euh, membre, fondateur de cette plateforme, on va dire. Il y a les quatre raisons qui constituent même l'objet de revendications. C'est premièrement la nécessité de défendre les libertés. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nul doute que les libertés sont en recul si qu'on puisse même se contenter d'un recul. On peut estimer effectivement que les libertés sont plus qu'un recul et qu'ils sont baïonnés. Le dernier indicateur après le rapport du département d'État américain, le dernier indicateur c'est le classement de Reporters sans frontières qui fait passer effectivement le Sénégal de la 73e place à la 104 e place, ce qui fait un recul de 31 points. Ça dit donc. Donc la nécessité de se mobiliser pour restaurer les libertés, que le jeu normal des libertés publiques puisse continuer à se faire comme dans une démocratie normale, c'est le premier point qui nous a poussé à rejoindre cette plateforme. Mais le second point, c'est surtout la nécessité de contraindre Macky Sall à respecter les dispositions de l'article 27 de la Constitution. On ne va pas donc débattre à souhait sur cette disposition. Je pense que euh, l'objet même du référendum de révision, c'était effectivement comment faire pour euh, verrouiller la Constitution. J'utilise son terme. Et surtout, ils ont rajouté une clause d'éternité pour rendre intangible. Alors, sauf à admettre qu'ils ont voulu faire une faute à la Constitution, c'est-à-dire sous prétexte de verrouiller, déverrouiller la Constitution, encore de manière plus ouverte qu'elle n'était, euh, il va de soi effectivement que euh, le débat est définitivement clos depuis l'adoption. Et j'en profite pour vous dire que, contrairement à ce que les juristes du gouvernement tentent de faire croire, euh, je le mets au défi, de nous prouver, quelque part dans l'avis du Conseil constitutionnel auquel il se réfère, et même sur lequel se fonde le président pour dire que le débat est définitivement clos, cet avis, nulle part vous ne verrez écrit la problématique d'une troisième candidature ou d'un troisième mandat. Il se contente juste d'émettre un avis sur le mandat qui était en cours en disant que. C'est le peuple qui vous a confié un mandat de 7 ans. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il ne lui appartient pas de réduire ce mandat. Mmh. Maintenant, si on se fonde sur le raisonnement argumentatif du Conseil constitutionnel, il va de soi que ce qu'il veut dire en Matissal, c'est que ce que le peuple a décidé, vous ne pouvez pas y revenir. Mmh. Et comme le peuple a voulu effectivement... Donc, Conjurer à jamais la tentation d'un troisième mandat, il va de soi que, en se fondant sur leur propre avis, on peut clore le débat nous-mêmes. Et troisième point, effectivement, c'est la nécessité, l'obligation légale car Macky Sall et l'État du Sénégal qui le dirige, ainsi que l'institution qui est la CDAO, de faire respecter l'arrêt de la Cour communautaire en date du 28 avril 2021, qui considère effectivement que la loi sur le parrainage... Euh, violer le droit de libre participation et qu'en conséquence il fallait procéder à son abrogation dans un délai de six mois. Donc l'État du Sénégal doit respecter. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième et dernier point, effectivement, les, ce sont les révisions liberticides euh, casustiques parce qu'ils ont été faits de manière circonstanciée pour éverser et des compétitions électorales des candidats, euh, il va de soi, c'est l'article 29, 30 et 57 du code euh, électoral aujourd'hui, euh, qui, en tout cas, sous prétexte effectivement du nous. Supposée condamnation vous rend automatiquement... Inéligible, euh, du, du jamais vu dans le monde juridique nulle part dans une démocratie vous ne le verrez c'est une bizar bizarrerie une invention sénégalaise et aujourd'hui d'ailleurs il est salutaire que Macky Sall ait pris conscience qu'il il a dépassé la ligne rouge, et qu'il fallait revenir à la raison en évitant effectivement euh, à son abrogation. Donc ces quatre points, euh, vous l'aurez senti, je termine. Euh, donc en soi, constituent les quatre piliers de la revendication du F24, mais il va de soi que nous connaissons, vous savez que c'était notre combat de tous les jours, <rire> oui. Alors, en parlant de pilier, sur quoi le F24 compte s'appuyer pour tordre le bras au président Macky Sall Par exemple, sur sa candidature qui tient à cœur aussi euh, ses, ses, ses partisans qui parlent même de lui casser le bras pour qu'il se représente en 2024. Et peut-être sur le parrainage aussi, ils n'ont pas voulu entendre la CEDEAO ni les autres appels oui. incessants pour, pour sa suppression. Oui, tordre le bras, c'est une métaphore. Nous, nous y allons avec une méthode douce, une méthode démocratique, c'est la force populaire de la volonté populaire. La constitution sénégalaise est très claire, la souveraineté appartient au peuple euh, qui l'exerce par le biais de ses représentants. Euh, nous, on est là, une plateforme qui, en tout cas, réunit société civile et société politique. Et la vocation, effectivement, c'est de défendre euh, la constitution sénégalaise, défendre les libertés publiques et défendre, effectivement, euh, l'intégrité de la révolution de 2012 qui nous a mené, effectivement, au référendum de 2016 et en le faisant dans un contexte pacifique, légal et apaisé. Donc, en exerçant notre liberté, notre droit de manifester, mais aussi lui montrer que la, euh, le dernier mot appartient au peuple, comme le dit la Constitution. Je ne vous l'apprends la... pas. Oui, mais la plupart des manifestations de l'opposition et de la société civile sont interdites au Sénégal. Que comptez-vous faire si l'État s'oppose à la tenue de ces rassemblements, dont celui du 12 mai prochain Alors, excellente question, parce que là, vous me donnez l'occasion de m'adresser à Makissal de la manière la plus courtoise mais la plus ferme qui soit, c'est qu'il ne faut pas qu'il essaye d'interdire la manifestation du 12 mai. Mmh. S'il le fait, s'il le fait, nous n'aurons autre possibilité que de demander son départ du pouvoir. Sur un fondement légal, mmh. nous avons voulu obtempérer tenir compte de beaucoup de considérations, de stabilité et autres. Mais sinon, on aurait pu tirer les conséquences de droit de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO qui dit qu'aujourd'hui, son maintien à la tête du Sénégal est un maintien foluleux parce que illégal. n'est pas moi qui l'invente, c'est une cour constituée de toutes les traditions du droit Donc, qui regroupe. La CDAO, anglophone, francophone, donc qui sont au-dessus de toute soupçon. D'ailleurs, sur cette question, beaucoup s'attendaient à ce que vous, vous fassiez appliquer cette, cette mesure de la CDAO, quand jusque même. Là, vous avez mené le combat jusqu'à l'intention de nous, cette. Nous avons continué. Aujourd'hui, sont... Macky Sall le sait mieux que quiconque. Euh, nous avons continué à faire notre travail sur le plan international de la manière la plus discrète, mais la plus efficace et continue qui soit. Et Macky Salles, aujourd'hui, a pris conscience de la nécessité. Son appel au dialogue euh, ne sort pas ex nihilo. Euh, je l'ai toujours dit, euh, il y aura une heure de vérité pour cette histoire de l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO. Parce que tout simplement, cet arrêt, au-delà du destinataire qui est l'État de scène du Sénégal, euh, les autres États de la CDAO sont tenus par cet arrêt, mais encore donc mieux c'est que l'organisation en tant que telle euh, est tenue de respecter, de faire respecter cette décision euh, et tout concourt à l'encontre serait de nature à engager sa responsabilité aussi les partenaires du Sénégal qui financent des élections de l'Union européenne en au de connaissance. Euh, J'ai eu l'occasion en juin dernier d'exposer longuement euh, ma position et la portée de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO lors de leur dernier jour avec la chef de délégation et que aujourd'hui, ils avaient rendu déjà, même à, à l'époque, leurs recommandations de manière diplomatique, mais qui veut dire ce que ça veut dire, que le maintien du parrainage euh, contrevenait au principe démocratique et il fallait que le Sénégal euh, revienne sur cette position et y compris le Sénat, hein, l'organe qui contre vent et marée... Il y des recommandations d'ailleurs. Oui, oui. A, a, a, à la suite de la société civile. Que reste-t-il donc à faire Est-ce que devons-nous croiser les bras de manière impuissante et laisser Macky Sall transformer le Sénégal en monarchie républicaine Je ne le crois pas. C'est pour ça que, donc, pour revenir à votre question, euh, nous lui invitons, donc nous recommandons fortement, en tout cas, de laisser le jeu normal de la démocratie s'exercer en laissant le peuple exprimer comme il se doit et apporter l'encadrement nécessaire à cette manifestation. Vous pensez donc que cette décision de la CEDEAO, qui en est d'ailleurs à sa deuxième année, a quelque chose à voir avec son appel au dialogue Il euh, n'y a pas que la décision de la CEDEAO, mais il sait aussi effectivement que le moment de vérité va arriver. Parce que lui qui a été président de l'Union africaine, oui. lui qui est si prompt à rappeler aux Sénégalais que force doit rester à la loi, il sait qu'aussi les états ont leur loi, c'est la loi internationale Pourquoi ne pas aller répondre à son appel au dialogue parce Pourquoi que vous avez décidé de... Nous Deux braquer, raisons oui. Deux raisons Première raison, on ne s'est pas braqué mais on connaît l'homme Moi j'ai été le 28 mai 2019 à l'ouverture du dialogue national parce que le 28 euh, c'est la journée du dialogue. Oui. Je pense que même le 28 prochain, <rire> c'est fort probable qu'il réorganise la même chose. À l'époque, il nous avait dit deux choses. La première, c'est qu'il en a terminé. Il n'est plus dans les histoires de calcul politique. Donc c'est son dernier mandat, second et dernier mandat. Et deuxièmement, qu'il prenait l'engagement d'implémenter, c'est-à-dire d'appliquer... Toutes les recommandations en l'état telles qu'il va les recommander. à ce jour, Fatou, si on se parle, à votre meilleure connaissance et à ma meilleure connaissance, on peut compter les mesures qui ont fait l'objet d'une application effective. Qu'en est-il du financement des partis politiques, du statut de l'opposition et d'autres recommandations J'en passe. Qu'est-ce qu'il a fait Il a utilisé ce dialogue que je présumais sincère comme étant une stratégie politique qui consistait à maintenir artificiellement l'opposition dans des tunnels de négociation et à la dernière minute sortir comme il a l'habitude de le faire choisir ce qui l'arrange et en disant écoutez moi je continue mon chemin donc on l'a déjà fait une fois il n'y aura pas de deuxième fois donc vous que cet appel n'est pas sincère l'appel n'est pas sincère l'appel est arrivé comme on se voit dans la soupe, comme on dit, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et en plus, ça a été adressé dans un ton de chantage qui, en tout cas, laisse transparaître être clairement la psychologie dans laquelle est Macky Sall, qu'il est le maître du jeu et que, de toutes les façons, le dernier mot lui appartiendra. Dans ce cas, on lui dise que, Monsieur le Président... Avec tout le respect qu'on vous doit, on vous laisse dialoguer avec vous-même. Oui, beaucoup pensent justement que cet appel s'est fait sur fond de menace. Comme vous venez de dire, tous ceux qui n'iront pas répondre à son appel euh, risquent de ne pas participer à la présidentielle. Alors, euh, sur ce point-là, quelle est votre position Mais en, en lui rappelant que le Sénégal n'est pas une monarchie et que Macky Sall est arrivé au pouvoir alors qu'il était en disgrâce et en conflit avec le président Wade, et que si le président Wade avait utiliser et appliquer le même schéma, mais il va de soi que tout le monde serait peut-être présidentiable, sauf lui en 2012. Donc il n'est pas question, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de le rappeler, que ce soit notre génération ou la génération à venir, nous avons une obligation, un devoir moral, c'est de lutter de toutes nos forces, quoi que ça coûte pour toute tentative de régression en arrière de la démocratie sénégalaise, on ne doit pas regarder sur le rétroviseur, ça doit être quelque chose qui doit se parfaire d'année en année, de génération en génération. On peut en déduire que l'USL se prépare sérieusement et tranquillement à la prochaine élection présidentielle, c'est cela Avec beaucoup de quiétude et d'assurance, de sérénité. de sérénité, parce que tout simplement nous avons beaucoup appris, et d'ailleurs aujourd'hui, si nous avons été très promptes et spontanés à rejeter cet appel du dialogue, parce que nous savons désormais à quoi s'attendre et de toutes les façons, nous sommes prêts à faire face à toutes les éventualités. Alors, j'interpelle l'avocat, le juriste, si vous voulez, le militant des droits humains que vous êtes, sur cette tendance-là de retour de parquet, de garde à vue en n'en plus finir, qui constitue selon même certains observateurs, une sorte de pré-peine qu'on applique aux citoyens et sur des arrestations fallacieuses, injustes. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous recommandez peut-être Je le disais hier, donc, cette partie que des parquet, consistant à parler de retour de parquet, est une bizarrerie encore, une fois, juridique sénégalaise. On ne le voit nulle part ailleurs qu'au Sénégal. Euh, vous savez, les droits de l'homme, le fondement, le fondement initial, bien avant la Révolution française, ce qui avait amené la Révolution anglaise, ce qu'on appelle l'abea Corpus. Vous êtes un corps, nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. C'était le fait que on ne doit pas vous priver ne serait-ce qu'une minute de liberté, sans qu'on vous notifie un motif, mais le motif doit être dûment prévu par les textes. Légal. Aujourd'hui, en matière pénale, quand on enseigne le, le droit pénal, le premier principe qu'on transmet aux étudiants, c'est le principe de la légalité. Pas de peine, pas d'arrestation, sans qu'il y ait un texte qui le prévoit. Comment peut-on admettre dans un pays comme le Sénégal, comment des magistrats qui ont prêté serment de respecter, de faire respecter la loi et de n'avoir comme autorité que la loi, peuvent d'ailleurs voir, accepter ou cautionner de telles pratiques. C'est pour ça que hier j'ai préconisé que dans le dossier de un de vos confrères, pourquoi ne pas le citer, Mme Bacarture. Mme Bacarture, il faut en faire un exemple il faut saisir les juridictions internationales de la même manière que pour la garde-vue on a fait condamner le Sénégal pour qu'il respecte la directive de l'UMOA qui prévoyait la présence de l'avocat parce et que... les premières heures de l'interpellation maintenant il n'y a plus de débat le débat est définitivement clos il va falloir faire jurisprudence effectivement, pour aussi ouvrir la voie à la réparation pour tous ces milliers et des milliers de Sénégalais qui sont injustement retenus dans des locaux en dehors des délais légaux prévus par les textes de garde à vue jusqu'à l'épuisement, jusqu'au vertige. Et finalement, ça nous ramène au texte initial de la garde à vue parce que dans les manuels de police judiciaire, on disait, bon, je veux dire les manuels français qui ont inspiré les... parce qu'au Sénégal, malheureusement, il n'y a pas de criminologues qui ont écrit là-dessus qu'il fallait garder à vue l'individu jusqu'au vertige. Pour le faire avouer et ça a été effectivement bien voué aux géné parce que aujourd'hui nulle part en France sauf à engager votre responsabilité personnelle il n'y a pas un OPJ qui ose garder un individu à l'expiration, il vous relâche immédiatement. Sinon, c'est une détention arbitraire qui commence. Ce sera la dernière question. Est-il précoce de parler à ce stade de juge des libertés Non, c'est une revendication. C'est un point central de notre programme de société que nous aurons l'occasion d'exposer le moment venu au Sénégalais, l'Union sociale libérale. Aujourd'hui, ça fait partie des points qui amène toutes les dérives qu'on a aujourd'hui. Euh, en tant qu'avocat à Paris, mon expérience m'a amené euh, au constat suivant que chaque fois qu'un individu est privé de liberté en garde à vue, euh, le juge, euh, le procureur plutôt, demande chaque fois effectivement qu'il soit retenu ou qu'il soit placé sous mandat de dépôt ou contrôle judiciaire. Il est dans son rôle. Parce que c'est le schéma de la justice. Mmh. Il y a un procureur qui accuse et des avocats Il qui défendent. C'est le jeu normal. Plus. Sauf qu'ici, euh, la balance est déséquilibrée. <rire> le, le procureur, procureur est quasiment euh, est l'homme le plus puissant de la République, comme mmh. dirait quelqu'un. Euh, sauf que cette puissance, euh, en réalité, du procureur de la République, émane du politique parce que c'est lui qui... Le politique, je veux dire... Le président de la République et son ministre de la Justice, quand il lui donne les instructions, il ne peut pas faire le contraire. Donc vous l'aurez sans doute perçu dans des dossiers sensibles ou à connotation politique. Euh, bien sûr, la plupart du temps, les instructions de la chancellerie sont euh, donc relayées en réquisition. S'il y avait un juge des libertés, lui, c'est lui qui doit statuer. L'avocat il demande. Et le procureur il demande. Et le dernier mot lui appartient et c'est un magistrat indépendant. Je pense que nous devons tendre vers cette réforme qui est indispensable pour établir l'équilibre de la France qui symbolise la justice. C'est le mot de la fin pour cet entretien. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Maitre Abdelaitine, ça a été un plaisir. C'était un plaisir partagé. Merci à vous et à bien. Je rappelle que nous recevions le président de l'Union sociale libérale, Maitre Abdelaitine, qui est aussi avocat. Laitine, qui est aussi avocat. Laitine,